Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les figurines, du moins un petit partage très très simple. Donc euh, je vais vous faire partager comment je réalise un camo euh, moderne en fait euh, sur une figurine. Donc en l'occurrence voici la petite figurine, donc une figurine euh, au 1,35ème de chez Evolution Miniature. Et donc dans cette vidéo, en fait, c'est juste un petit partage, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste pour vous faire partager euh, les codes couleurs de chez euh, Valero que j'utilise pour, euh, pour faire un camo un, un petit peu euh, moderne. Donc il y a plein plein plein de, de on va dire, de recettes diff différentes, il euh, n'y a pas forcément de, de, de codes couleurs bien particulières, mais bon, euh, voilà, ça ne me coûtait pas grand chose en soi de, de, de vous montrer... Euh, de vous montrer ça donc là j'ai fini euh, le, le haut on va dire et donc je m'attaquais donc euh, au reste donc c'est parti sans perdre de temps je vous montre les codes couleurs et comment je réalise euh, le camo donc, dans un premier temps en couleur de base je vais utiliser donc euh, l'us army 322 us tank crew de la série panzer ice de chez valero toujours en deuxième couleur pour les taches marron, je vais utiliser donc du Terra Matte 70 983 Flat hertz de chez Model Color. Ça c'est de la série Panzer série. En troisième couleur pour les taches donc vertes, je vais utiliser du 70 850 donc c'est Medium Olive. Pour les éclaircies, je vais utiliser du jaune mat donc là c'est un jaune de chez prince auguste mais il euh, n'y a pas il n'y a pas de différence en fait entre la prince auguste et euh, la valero c'est euh, voilà c'est exactement pareil vous pouvez très bien utiliser un autre jaune et pour les tâches les rappels euh, du noir tout simple du noir euh, du noir noir donc vous pouvez ici utiliser un autre noir si vous voulez donc c'est parti dans un premier temps donc notre couleur de base donc là on y va, donc très dilué. Donc moi, euh, voilà, on travaille toujours bien dilué. Euh, comme ça, ça s'applique bien dans les creux. Et s'il faut, on passe euh, deux couches, euh, deux couches très très diluées pour que voilà, la couleur soit bien marquée. Donc voilà, une fois bien sec, après deux couches très très fines. Maintenant, on va passer aux tâches. Donc là, pour les tâches, on va commencer donc avec le, le médium olive. Donc là, on ne se prend pas trop trop la tête. On fait euh, voilà, des, des, petits, euh, des petits schémas. Seulement, on la dilue pas trop la peinture, parce que ça ne sert à rien de trop la diluer, sinon ça va faire un, un effet de transparence, donc c'est n'est pas terrible. Après, il ne faut pas hésiter non plus à reprendre euh, si vous voyez que ça manque un petit peu de couleur, que la couleur soit bien prononcée pour ne pas y revenir après. Donc là, maintenant, on va commencer donc, à faire les tâches marron. Donc la, la couleur euh, terre mat, Flat Earth. Et c'est là où on profite un petit peu, justement, des imperfections qu'il y a eu sur le verre pour euh, pouvoir traiter... Euh, les lignes donc comme ça d'une part ça vous corrige un peu les imperfections du verre et ça vous fait euh, donc les, les taches marron donc rien de compliqué c'est pour ça qu'il faut pas trop trop s'embêter en fait sur, sur le verre car après euh, on va venir donc avec le marron en profiter d'une part pour faire un camouflage par dessus et corriger euh, les petites imperfections vous voyez par exemple là haut on voit une petite pointe bah du coup j'en profite pour faire une petite tâche irrégulière et on continue comme ça euh, sur, euh, sur l'ensemble. Après on pourra revenir sur les couleurs éventuellement, euh, éventuellement là où il y aurait des manques. Donc maintenant on va passer au noir. Donc pour le noir... Là on y va un peu plus finos parce que le noir c'est quand même une couleur voilà, qui, a, qui pète un peu. Donc euh, on y va, on fait quelques petites touches de rappel aussi. On charge le pinceau comme il faut pour éviter de que ça coule partout, que ça fasse un filtre. Et on y va gentiment mais on y va beaucoup moins prononcé euh, sur le noir que sur les autres couleurs. Donc on y va euh, sur quelques touches euh, on va dire euh, générales. Euh, sur le pantalon, mais on on n'y va pas sur des énormes, énormes tâches. Donc voilà, maintenant ce qu'on va venir faire, on va attendre que ça sèche bien et on va venir donc faire euh, un éclairci sur toutes les couleurs. Donc là c'est assez simple, on va venir ajouter du jaune à chaque couleur, quoi, du moins pour le vert et pour le marron. On va quand même venir faire un tout petit rappel sur, euh, sur les couleurs du camouflage. Donc comme ça, pour le coup, on peut venir en profiter sur les extrémités des plis, là où c'est un peu plus éclairci. Par exemple, bah, là, il y a du vert sur certains plis, donc je viens en profiter de faire les éclaircies aux extrémités. Donc on ajoute un peu de jaune pour le marron et on vient faire pareil. Donc là j'ai un pinceau un petit peu pourri, commence à être un peu fatigué, mais c'est pas grave. Je travaille un petit peu avec la pointe, on vient faire des petits rappels sur toutes les taches marron. Pour le noir, on vient ajouter... Un tout petit peu de blanc ou de beige, mais très très légèrement, et on vient faire donc la même chose. Donc là, la pointe, faut qu'elle soit assez fine, et on va faire un tout petit rappel à l'intérieur des taches noires, très légèrement. Et pour finir, pour unifier un petit peu l'ensemble, on vient faire un filtre donc très dilué, je vais rajouter encore un petit peu d'eau avec donc euh, une couleur que j'ai pas citée au départ c'est du burn umber donc un marron euh, un peu euh, ombre et euh, voilà, on vient donc appliquer sur la figurine en rajoutant un petit peu d'eau histoire d'unifier un petit peu l'ensemble et on va bien laisser sécher le tout et comme ça voilà, on a un petit camo euh, Enfin, un camo que j'ai essayé de vous montrer. Donc c'est un partage franchement qui reste relativement simple, rien de, de bien de bien particulier, et de compliqué. Mais bon, peut-être que voilà, ça peut vous aider. Vous avez peut-être aussi euh, d'autres solutions. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le partager dans les commentaires. Comment vous faites entre vous, pas que forcément que pour moi. Et donc euh, voilà, une fois bien sec, on obtient. Il restera les petites chaussures que je vais finir tranquillement, les petites Nike de chez Air Max, car on voit bien que c'est des Air Max. Et voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo, cette euh, courte vidéo même. Donc euh, bah, j'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude. Donc c'était pas grand chose en soi, mais bon, je me suis dit, allez, on va partager ça. Ça peut toujours aider euh, des personnes. Euh, des fois, ils vendent des sets, etc. Euh, je sais, pour, pour faciliter le, le travail, faire des camos. Donc, voilà ma méthode. Après, ça reste une méthode. Il y a encore plein, plein, plein de méthodes. Donc, à vous de choisir, à vous d'essayer. Et, et donc, voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, les gars. Salut, ciao, ciao.